<mère> Tout d'abord, français m'a sauvé le son de Aloche qui m'allait. Ah, attends, tu qu qui m'a lé non, attend d'abord, c'est pour la fin. Okay. Si il fait chaud, et je mange la cola <mère> C'est pas chocolat C'est chocolat comme anglais ben? Attends, attends, tu pas comme anglais ben? <mère> <mère> Ok ok, quelqu'un qui s'appelle Félix Et il écrit des citations <mère> On va lui dire quoi <mère> Félicitations <mère> <non? mère> C'est félicitations, ouais, elle <mère> m'a vu pas encore une autre, <mère> une autre, <mère> une autre <mère> Quelqu'un qui vole à l'heure <mère> C'est pas un voleur C'est un voleur tu pas comme <mère> anglais <mère> J'ai un an, je prends le bois, je fang. Hey je suis pas enfant. J'ai en oh, oh, oh, oh. oh, okay. un enfant. ok. Quelqu'un qui s'appelle Malé. Hazard <rire> encore. <rire> c'est qui Malé, non c'est Malé. Mal, oh, hey, la façon que tu restes, c'est pas le qui tu restes comme le bouc, mon frère. <rire> comme le cheval. Qui <rire> Malé le 19 avril, ça arrive, les gars. Allô, je s'en crasse. All right.